Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble des coils avec une bobine de fil résistif. Commencez par découper un fil d'une longueur de 12 cm environ, ou deux fils si vous souhaitez faire des doubles coils. Maintenez l'extrémité du coil avec votre pouce pour plus de stabilité et faites le nombre de tours souhaités. Petite astuce, pour que vos coils soient parfaits, ajoutez un dernier tour et tirez la pâte du coil du côté opposé. N'hésitez pas à retourner le coil pour avoir une meilleure prise. Grâce à la pince coupante, venez sectionner à la longueur que vous souhaitez. Si vous souhaitez faire un double coil, Utilisez la même tige pour mettre vos deux coils côte à côte pour pouvoir couper les pattes à la même distance. Voici vos deux coils parfaitement symétriques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. A bientôt